Le confort. Le client recherche également le confort. Ce dernier critère est même devenu indispensable. Tout doit être le plus ergonomique et le plus confortable possible. Mais le confort, c'est également éviter de perdre du temps ou de la place, tout faire au plus simple possible. Le client est partisan du moindre effort, justifier le confort est donc d'une grande importance.